Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 323 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Pool Nation. Pool Nation. Alors je sais plus, je crois que Pool c'est du billard. Ah bah une ouais, table de billard. Alors est-ce que ça se joue à la manette ce que... truc Ah oui ça se joue à la manette. On va voir. Jouer au billard. On n'avait pas fait de, de, de jeu de, de ce style là. Alors, aider option, comment jouer, paramètres. Je suis novice. Aide à la visée, vétéran. Mode ralenti, Afficher option, blablabla. Bla bla. Ok les paramètres sont pas mal pour un début. On va se mettre en un joueur. Tutoriel. <rire> Tir simple, compétence à 27. Oh putain, c'est moi qui dois choisir. Merde, fichier ça. Voilà, empocher la bille jaune dans, dans la poche du milieu. On va faire juste ça et puis sinon on va aller directement en mode... Euh, ...en mode je vais faire un truc de ouf quoi. Modifier l'angle de tir. Ah d'accord, en fait c'est pas, pas moi qui ai décidé là. ce sensibilité de ouf. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais ouais. Vous avez terminé ce didacticiel. Verrouiller la puissance. Alors, modifier l'angle de tir. Alors ça, je peux le faire avec le machin. Va... Je pense qu'on... Ok, nous revoici donc le jeu a planté pendant que j'étais en train de jouer truc de fou euh, bon bah on est reparti pour un joueur on va faire le tutoriel comme on avait commencé <rire> on là. verrouiller la puissance je vais réessayer si ça plante ça, ça me fait chier si le jeu plante je vais goûté. appuyer pour passer Puissance, bloquer la puissance. Jouer. Jouer. Ok, ça joue complètement avec la souris. Enfin, parce que tout à l'heure, je n'ai jamais la manette, mais du coup, euh, voilà. Euh, affiner. Couler... Tiens, on va essayer couler, je sais pas ce que c'est. Couler. Ajouter un couler pour que la bille continue son déplacement pendant la casse. Il y a des termes que je connais pas. Tourner. Affiner. Modifier la puissance. Verrouiller. Et boum Et chat. Ok, appuyer pour passer. Donc, je choisis mon truc. RMC. Euh, C'est quoi RMC Putain, c'est quoi la touche RMC LMC puissance. Ok, réessayé. assez de puissance. Tu sous-estimes ma puissance. Ah ouais, toi. On va dire comme ça. Parce que tourner, en fait, j'ai pas compris ce que c'est. Puissance, on est d'accord. Ah ouais, c'est ça, en fait. F. Ok, tranquille. On va faire comme ça. Puissance. Ok, j'ai mis de la puissance. coulée insuffisant. Ta mère Ta fucking mère Sélectionner. Retour. Et puis c'est parti pour un joueur 9 Ball Tower. Chaque partie, euh, chaque partie dispose de 3 étoiles à débloquer. Vous gagnez la première manche. La première étoile en battant votre adversaire. Ok. Sélectionnez le logo qui n'a rien à voir. Euh, Sky Ski Lounge Club. Oh putain, avec mon logo et tout. Partie 1. Continuer. Oh, on apprécie le décor. Ils s'en fait chier à faire un décor comme ça pour une table de billard. Donc c'est cool. L'ambiance est cool. Ça donne faim. Je toujours faim. Alors, c'est moi qui commence. Faut pas que je me rate. Tomber. Merde Merde Ok, elle est pas du tout rentrée dans, la, dans le trou. Quelle salope Flashback Il vous reste un flashback. Flashback. La première bille touchée n'est pas la bonne. Ah, ouais, en fait, ça c'est mon adversaire. En fait, il est trop balèze. Oh putain, j'ai cru qu'il allait la mettre. J'aurais été dégoûté. là, je m'en bats les couilles, je mets la bille que j'ai envie de... là où j'ai envie qu'elle aille. Yo... On va mettre, on va mettre ça de puissance. Attends. Elle a pas eu envie de rentrer oh. Voilà, voilà. Le mec, il est trop balèze, quoi. Vas-y, que je te mets 4000 points, vas-y, ta mère. Vas-y, que je te mets la noire aussi, allez. 5000 points. Ah, bah ben là, il va pas la mettre. Ah, on fait son malin et puis on met pas la vie dedans. Oh. Est-ce que je l'ai rattrapé Oh non 700 points de retard. Ah, J'ai pas gagné. Voulez-vous vraiment redémarrer Oui, je redémarre cette partie parce que ce mec est trop balèze. Ah, c'est lui qui commence en plus. Ah, genre. Tranquille, quoi même pas jouer voilà le mec il joue voilà. ça c'est ça c'est l'avantage du mec qui commence quoi. oh putain il me l'a mis juste devant oh parce que la, la, la, oh, la ma blanche est tombée là où il fallait pas qu'elle tombe C'est pour ça que je me suis fait bananer sur le... Hop. Appuyer pour passer. Pourquoi il a fait ça, lui Pourquoi il rejoue Pourquoi il rejoue alors que moi, j'ai mis des mis des billes dedans C'est que j'ai pas mis la... Ah, mais ouais, mais j'ai pas mis... peut-être que je suis celle qu'il faut mettre dedans. Elle n'est pas rentrée, je suis dégoûté. Oh, il a mis la blanche dedans. Oh, le mauvais. Alors, lui, il est mauvais, par contre. On va essayer de la mettre comme ça. Si vous imaginez, si je la mets, la, la joie que je, que je retire de ça. Et ben ouais, ben non. Parce que du coup tout à l'heure j'ai pas mis la bonne. Peut-être qu'il faut peut-être que je joue en suivant les règles. C'est quand même peut-être mieux. Je l'ai mis dans le trou. Je l'ai mis dans le trou. Je l'ai mis dans le trou. Alors c'est laquelle, laquelle il faut que je mette C'est la bleue ou c'est pas là-bas Je comprend plus rien. Euh, alors on va réfléchir. Parce que là, je sais pas trop ce que je vais faire. On va essayer de la mettre là-bas dedans. Bon, oh, c'est qui le patron C'est qui qui l'a mis Oh oui, j'aime bien ce jeu. <rire> forcément, en plus quand je gagne, forcément. Alors si je la mets, si je la mets mon gars comment je suis un beau gosse. Oh, je suis pas du tout un beau gosse. Je suis vraiment pas un beau gosse. Et en plus je lui donne le point. Vas-y, c'était trop simple. Je suis dégoûté. Voilà. Hop, sélectionné. Je peux pas faire la partie 2. Il faut absolument que je gagne la partie 1. Et je vais la gagner. Je prends pas les couilles, je gagnerai. Je gagnerai. J'aime bien ce jeu. Je, je, je joue pas souvent bien, billard, hein, mais... Ouh, il en a pas mis, il en a pas mis, il n'en a pas mis. Ouh, ça c'est bien. Il a rien mis. Faut que je mette la jaune. Elle est rentrée, elle est rentrée. C'est qui qui commence à marquer les points? C'est En fait, c'est qui qui commence à comprendre comment il faut jouer. En fait, surtout, oh, oh. je marque la deuxième bille. Il faut que j'en mette trois d'affilée. Si j'en mets trois d'affilée. Je suis un BG. Qu'est-ce que tu veux que j'aille mettre la rouge là Hein C'est quoi ce bordel Les commandes c'est quoi Je peux faire un, PV... un, un effet Changer de vue je... MMC Ok, je comprends pas de toute façon. Bon bah on va y aller le tout pour le trou. On va faire comme ça dedans, dans le tas là-bas. Yo. Si j'en avais mieux, au moins ça aurait été cool. Ah, au moins là... Y... Elle est pas trop rapide. Oh le salaud Oh il va en mettre 40 Ah bah ça va tranquille, hein Tu mets pas toutes les billes, hein Voilà. Les boules, les... Le mec quoi. S'il faut mettre la verte, il est dégoûté. Parce qu'il va, il va, il va autant y arriver que moi. Et j'imagine, si s'il était arrivé, comment je serais dégoûté. C'est vachement pas facile de voir ce qu'on fait là-bas. Je l'ai mis la verte, je l'ai mis. Je l'ai mis, je l'ai mis. Allez, dedans. Je peux gagner cette partie, je peux le faire. Ou, ou pas. Oh non, en plus je vais lui donner juste à côté. Oh le fils de con. C'est là. Il a mis la noire. 10 000. Voilà, il a 10 000 points. Qu'est-ce que tu veux que je mette 10 000 points là Fils de pute. Voilà, je peux mettre la bille, mais ça sert à rien. Mais, j'y arrive pas. <rire> j'ai pas de balle. Ah bah, ben, ok, plus. Et Mais bon, c'est pas juste comme s'il avait 10 mille points. Hein. Voilà, je vais la mettre là. Oh, elle est dedans, mais ça sert à rien. N'empêche, c'est très joli. Les ralentis sont très sympas. Est-ce que je vais refaire une partie devant vous, ou est-ce que... Vous avez... Comment ça, j'ai gagné Ah ouais, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, en fait, euh, en fait <rire> plutôt 14 000 points en fait. Ouh. Donc j'ai le droit de partir à la partie 2. Et eh bon on va jouer à la partie 2. Succès win. Succès déverrouillé. C'est comme si j'avais un succès. Bah allez, on se fait une deuxième partie, pour voir s'il y a une différence. Si l'adversaire, il y a une grosse différence ou pas. Ouh, la verte Elle est rentrée. C'est sûrement pas la bonne qu'il fallait mettre, mais en tout cas, j'en ai mis une. Laquelle il faut que je mette Laquelle il faut que je mette Dis-moi tout, là. Ouh, ouh. Ensuite. Ah, le mec, il me fait mettre la bille qui est là-bas. Ouh, ouh, Ouh comment je vais te niquer. Ouh, comment tu fais pas le malin Ouh, comment tu fais pas le malin Ouh, comment, comment je suis en train de savoir, de comprendre comment on joue Ça n'a pas été facile, c'est pas facile tous les jours. J'espère que l'angle de vue il est bon. Non, il n'est pas bon du tout parce qu'elle elle a roulé dedans et puis elle n'est pas rentrée. Je pensais faire un schlum Et puis en fait je le fais pas du tout. Oui mais la Oh putain, j'aurais bien aimé qu'il la mette dedans. Tranquille. Tranquille, je te mets les billes. Tranquille, je te mets la vie. Et qui te met la noire Ah, il a pas mis la noire Et je vais pas la mettre non plus. <rire> Fils de pute. <rire> Et puis je lui la donne en plus vas-y mets la noire vas-y mets celle là aussi j'ai peut-être gagné à hein, savoir ah non c'est qui a gagné sans aucun oui on va essayer cette partie parce que c'est rapide en fait hein. faire des parties c'est super simple je sais pas laquelle il faut mettre en première le jaune. Ouh, il l'a pas mis, il l'a pas mis, il l'a pas mis. Oh non, rentre pas. Je mets la, la rouge en même temps. Ça c'est, ça c'est, ça c'est du coup de mettre ça. Là, on fait pas les malins, On hein fait pas les malins. Bon, j'ai mis la mauvaise bille. Ça a pas servi à grand chose finalement. Non, non. non, non, non, non, non. non, non. Donc c'est la bleue qui doit mettre. Est-ce qu'il va y arriver Non, parce qu'elle était difficile à mettre. Moi c'est toujours la bleue que je dois mettre. Par contre, ça va être un peu plus simple. Oh, oh, oh je suis nul. Ah oh, oh, il l'a mis, putain. Ah vas-y, quitte un qui est bien c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vas-y par contre, il m'a donné la verte. Si j'aimais pas la verte, je suis vraiment l'homme le plus nul de tous les temps. Bon, il est ralenti des fois et des fois non. na nanana, nanana na J'ai une musique dans la tête. Où oh, elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre Où elle est rentrée des fois comme quoi, des fois ça avec un peu de... La, la chance la c'est chance, pas mal. On va faire comme ça. J'aurais bien aimé mettre la noire. Par contre là je lui la donne pas. <rire> je lui ai pas du tout donné la noire. Et là non plus. <rire> J'ai mis la noire, je sais pas comment j'ai fait 16 000 points Le nombre de rebords super shot, méga shot Vas-y mon gars, vas-y Pleure ta mère quoi Si je mets la, si je mets la, la, la jaune Comment t'es triste J'ai mis la jaune Mais j'ai aussi mis la blanche Et donc c'est pas bien Mais bon 16 000 points J'ai gagné ou pas Joueur 1, joueur 2. J'ai pas l'impression d'avoir gagné. Je sais pas comment ça marche, voilà. Voilà, voilà, sélectionné. Hop Est-ce que je peux revenir en Raptor Et on était donc sur Pool Nation, donc pour ceux qui aiment le billard, c'est vachement bien fait. Ça pèse un giga brouettes je crois, le jeu, donc ça va intéresser quand même à être plus joli quand même pour ce point-là. Et puis non, mais ne serait-ce qu'en en gameplay, c'est vachement sympa. Après, je connais pas grand-chose en billard. Hein, là, je pensais avoir gagné les 16 000 points. Mais en fait, non, pas du tout. Des fois, je pensais avoir perdu, puis j'ai gagné. Je comprends pas trop. Voilà. Je vous laisse. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo. Pour découvrir, bah, pour ceux qui aiment le billard. Si vous avez des amis qui aiment le billard. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Stage 1. Et on se dit salut.